Merci beaucoup, euh, cher professeur. Je suis Dehoun Safiri, comme vous venez de le dire. Je travaille avec euh, Alerte International, qui est une euh, organisation internationale. Nous travaillons dans la transformation des conflits. Nous sommes dans, en RDC, dans la province du Sud-Kivu, Nord-Kivu et Ituri, et dans la, dans la sous-région de Grand Lac. Actuellement, on est au Burundi et au Rwanda. J'ai eu la chance de travailler dans la zone comme accompagnateur des organisations locales et nationales, mais aussi travailler auprès des membres de communautés comme chercheurs, mais aussi accompagner les dialogues démocratiques, les différents dialogues tenus dans la zone. J'ai eu la chance de faire une analyse critique de l'ouvrage, tout en félicitant le professeur Bosco Mouchukiwa sur euh, les éléments qui se, qui se réprouvent dans les documents, qui sont vraiment très riches. Le professeur a parlé sur euh, la non-collaboration et coordination des acteurs organisations de la société civile qui travaillent dans la zone. Là, je commence par une petite euh, critique prof. Je sais qu'il y, y, y, une une, y, y a une très bonne collaboration. Mais il n'y a pas une bonne coordination des actions parce qu'à chaque fois, comme vous, vous le savez, il y a des réunions qui se tiennent, les gens sont là, vous définissez et vous prenez des décisions. Par après, les gens euh, se retrouvent dans leur bureau et, et, et proposent autrement. Il y a, le professeur aussi a parlé sur euh, la mosaïque des, des organisations nationales et internationales qui travaillent dans la zone. C'est vrai, il y a la mosaïque. Mais il y a quand même quelques, quelques, quelques spécificités prof. Donc, il y a des organisations qui sont spécialisées dans les conflits fonciers. Il y a des organisations qui sont spécialisées dans les conflits liés aux mines, qui est aussi conflit foncier, mais avec des spécificités. Mais aussi, pour, pour, pour vous compléter, il y, a, il y a quand même des organisations qui, qui font le tout. Donc, il y a cette nécessité de recadrer les choses dans, la, dans les domaines. Euh, il y a aussi un grand problème. Il n'y a pas échange d'expérience entre les praticiens et les théoriciens. Donc, il est important d'avoir cette vision. Comment l'équipe de recherche de, de IA, des listes d'air et d'autres institutions IOB et ICB peuvent se constituer à un groupe d'échange avec les, les organisations nationales et internationales en fait de leur donner des, des orientations à suivre, mais aussi recevoir des des inputs des, des organisations qui travaillent dans les zones nationales et internationales afin d'avoir une très bonne approche dans la transformation des conflits. Post Prof. Bosco, Prof. Kito Kamuke, vous êtes dans la thématique des années et des années, mais nous continuons à travailler avec la même approche depuis 20 ans. Pourquoi ne pas réfléchir et orienter l'approche autrement? Prof. a parlé sur si la, la recherche action participative. Prof. c'est une approche, c'est une recherche, qui nous, qui nous demande beaucoup de moyens, qui, qui, qui nous demande le temps. Mais même si c'est une approche qui nous demande le temps, vous avez. Il y a une recherche qui a été implémentée par Life and Peace Institute avec Adepa et Rio et sur l'ouvrage au-delà au des groupes armés. Une, une, une recherche qui nous a pris pratiquement trois ans. Mais il y a aussi de nouvelles recherches à son participatif qui se réalisent dans, une, dans, dans un tas de corps. Et les gens font des dialogues. Donc, si on se dit qu'on doit seulement avoir une recherche à son participatif très longue, nous, nous, nous risquerions de, de nous perdre. Donc, nous devons adapter la, la recherche à son passive sur base du contexte et sur base d'un conflit, mais aussi sur base d'une zone. Mais aussi, on a parlé de comment travailler autrement dans la zone. Prof, travailler autrement, c'est de se liguer tous ensemble. Les théoriciens et les praticiens doivent travailler ensemble pour réfléchir sur une, une nouvelle approche. Il y a quand même des projets qui soutiennent euh, les recherches. Pourquoi nest pas aussi proposé qu'il y ait des échanges d'expérience Il y a des structures communautaires qui sont au, au niveau local. Il peut y avoir des, des expériences ou des discussions entre les théoriciens et les praticiens dans ce domaine. Il y a la confusion qui persiste dans les, dans les organisations. Il y, a, il y a ceux qui font la prévention, la gestion la, et la résolution des conflits. Et tous se disent ils sont dans la prévention des conflits. Donc, il y a aussi un débat à, à, à mener dans ce sens. Prof et chers collègues, faire la résilience à situation de post-conflit exige une nouvelle approche qui met en place des, des institutions responsables pour traiter les questions majeures de l'État. Le gouvernement congolais et les pays des grands lacs africains semblent laisser le pouvoir aux organisations nationales et internationales. Pourtant, l'État devait jouer son rôle. Donc, nous devons aussi réfléchir et voir comment l'État doit renforcer ses capacités pour afin accompagner les, les, les initiatives de paix qui se qui se réalise dans la joie. J'ai fait quand même un regard, cher professeur, sur les différents dialogues et séances de transformation des conflits qui ont été tenus. Et cette réflexion a été réalisée au niveau des alertes internationales et que nous nous sommes vraiment euh, ouverts à collaborer avec les chercheurs comme vous qui pensent avoir des, des, des orientations à, à nous donner, à faire des, des biens pour finir euh, notre méthodologie ou nos thématiques de recherche. Donc, je propose qu'il est, qu est nécessaire de faire une analyse de tous les plans d'action de dialogue tenu dans les sites qui vous, en particulier en fait de passer à revue les décisions réalisées et le pourquoi des actions non réalisées. Les acteurs politiques et sécuritaires sont-ils invités à prendre part dans les activités au même niveau que les acteurs ou les accompagnateurs? Est-ce qu'ils ont la même philosophie des activités que nous? Donc nous devons leur impliquer avant, pendant et après. Les financements des, des, des, des initiatives de dialogue doivent être coordonnés pour permettre l'accompagnement de, de ces derniers après les dialogues. C'est aussi important d'être réaliste prof. Et de gérer les attentes pendant les dialogues, car les promesses de mesurer risqueraient de ne pas avancer un acte d'engagement ou un dossier spécifique. Une attention particulière mérite d'être portée sur les rôles des de différentes organisations ou, fa, ou facilitateurs. Sur un dossier, sur un problème, sur un conflit, qui doit participer, qui doit intervenir, qui doit médier un conflit. Le dialogue reste un moyen important pour la stabilisation de la zone. Néanmoins, faute de, de non implication des décideurs et le manque d'une autonomie financière, plusieurs décisions soulevées dans les actes d'engagement ne sont pas réalisées. Il est donc important de les impliquer avant, pendant et après, comme je venais de le dire. Il est, il, il est difficile d'établir un plan d'action opérationnel sans définir les mesures d'accompagnement de, de ces derniers par les autorités, les membres des communautés et les partenaires. Malgré la mise en place de structures communautaires et à la mission d'évaluer les niveaux d'irrespect d'engagement de chaque partie prenante, cette procédure souffre de, de son exécution compte tenu des non-accompagnements techniques et financés suite, suite au, au projet d'une courte durée qui accompagne le processus. Prof. Bosco et chers participants, la province de vous a connu l'insécurité depuis la guerre froide. Mais on vous finance un projet de deux ans pour traiter un conflit de 30 ans, de 20 ans. C'est inacceptable. Donc, nous devons commencer à réfléchir sur des projets-programmes afin de voir comment on peut aider la population. Malgré la... On a compris que dans la zone, plusieurs dialogues touchent sur la question intra-intercommunautaire, mais avec un focus sur la question des groupes armés. Les groupes armés sont, sont sensibilisés et ils sont prêts à adhérer dans le processus de la paix. Mais il y a manque de volonté politique. Donc, nous devons travailler avec les autorités pour leur montrer leur rôle dans la recherche de la paix. C'est vrai, ils ont la bonne volonté, ils sont limités, mais nous devons réfléchir localement au niveau des provinces, au niveau des ETD. Qu'est-ce que les autorités à ce niveau aussi peuvent faire pour sauver la situation? Il y a quand même quelques stratégies, prof, de mise en œuvre que vous devez vous focaliser sur base des, des résultats déjà observés dans la zone. Il y a une stratégie communautaire, donc nous devons continuer à avoir des dialogues, mais avec un focus sur la jeunesse, sur les activités de cohésion sociale. Mais aussi, euh, une stratégie assez sérieuse, si comment faire impliquer les femmes, la jeunesse. Chers professeurs, vous êtes d'accord avec moi qu'il est arrivé un moment, c'est la jeunesse qui gérait la plaine de la Rosise. Et pourtant, ces derniers ne sont pas impliqués dans différentes activités. Alex International avait essayé et travaille déjà avec la, les jeunes dans la plaine de la Rosise, mais aussi dans les hauts plateaux. Et nous avons essayé de constituer, de mettre en, en place des groupes de jeunes, de dialogues pour essayer de passer à revue. La, la question de, de Bouguera, quand on a commencé un projet à Bouguera, c'était pas facile, mais avec la jeunesse, on a on a eu à asseoir le projet et que ces jeunes ils s'étaient dit voilà nous devons nous nous devons nous liguer ensemble pour la recherche de la paix. Il y a aussi une stratégie axée sur la sensibilité au conflit et les principes de Doudouham. Qui permet de réduire les effets négatifs des interventions sur les dynamiques des conflits et d'accroître les effets positifs pour la consolidation de la paix. Il y a l'outil scorecard communautaire. La plaine de la Lusisi, Léo, les moyens Platon, de Fizi ou Viracalais est rongée par les conflits intercommunautaires. Et il y a une nette. Il euh, y, y a eu coupure de, de communication, si je peux le dire ainsi, entre les forces et services de sécurité et la population locale. En utilisant l'outil Scorecard, c'est un outil qui vous permet d'évaluer la qualité des services rendus par les forces et services de, de sécurité, mais aussi l'implication de la population sur, cette, sur ce service rendu. C'est l'outil qui nous, qui nous permet d'être redevables vis-à-vis d'une partie. Il y a aussi la stratégie axée sur la gouvernance. Prof, je venais de dire, dans la plaine il y a plusieurs projets, dans les hauts plateaux, il y a plusieurs projets de, nos, de, de, nos, de notre province qui ont été exécutés, peut-être qui qu n'ont pas donné assez d'impact. Ça, c'est ma conviction, c'est par manque peut-être du pain. Quand je parle du pain, je dis qu'il n'y a pas la paix sans pain. Nous devons réfléchir donc avoir des activités intégratrices qui tiennent en compte la participation des des différentes communautés, donc les communautés intercommunautaires, donc la jeunesse, Bafolir ou Baroun Dibabembe, c'est se autour d'une activité économique. Voilà un peu, chers euh, professeurs, chers participants, euh, les condensés, de, de mon analyse, mais aussi les, les, les, les orientations, tout en félicitant les, les professeurs Bosco Muchukiwa, qui nous donnent aussi d'autres orientations à suivre dans son ouvrage, mais aussi qui nous interpellent sur les approches mises en place par les organisations nationales et internationales. Merci.